Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui m'interpelle assez souvent quand je me balade dans la rue, ou alors quand je fais mes tournées de facteurs, les noms de restaurants, et a fortiori les noms d'entreprises. C'est vrai qu'assez souvent, quand je fais ma tournée en vélo comme ça, je remarque un petit peu les différents noms de restaurants que je rencontre sur mon chemin, et j'aime bien me demander d'où est-ce que ça provient, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça Et assez souvent, je me retrouve face à des noms euh, qui sont pas originaux du tout. Vous savez, ces noms de restaurants, euh, au cheval noir, au cheval blanc, euh, au cerf, au chasseur, euh, euh, au pont, à l'arbre vert, à l'arbre rouge, euh, à la poubelle... Non, non la poubelle, c'est plutôt pas mal en plus, moi je, je trouve ça assez original. Mais euh, en fait, tous ces noms de restaurants, on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont inventé ce nom-là pour ce restaurant Alors oui, c'est vrai, ces restaurants, ce sont souvent des vieux restaurants qui datent de plus de 100 ans, donc, il y a une, quand même une histoire euh, assez ancienne derrière ça, au niveau de la, de la, du choix du nom. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander, pour les restaurants récents qui portent ce genre de nom, euh, comment est-ce que les mecs ont choisi ça non, Parce que... quand même. Ouais, Cheval Blanc, c'est bien ça. Alors, voyons voir si ça existe déjà. 682 noms de sociétés incluant ces termes. Mmh, c'est cool. Bon là, c'est vrai que je me moque assez facilement de ces restaurants-là, alors que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des vieux restaurants, et donc il y a une histoire ancienne qui correspond à ce lieu, euh, qui détermine souvent le nom. Par exemple, aux chasseurs, euh, ça euh, représentait un lieu où les chasseurs se réunissaient pour euh, manger, etc., Ripailler Au cheval blanc ou au cheval noir, euh, fut un temps où ce, le cheval, c'était un symbole de prestance, d'élégance, donc à la couronne, euh, voilà, c'était euh, des symboles de l'époque euh, qu'on avait envie de mettre en avant et qui euh, avaient une certaine euh, résonance pour les personnes qui pouvaient se réunir dans ce, dans ce lieu-là. Ou à l'arbre vert, par exemple, on peut s'imaginer qu'il y a une histoire derrière ça, euh, voilà, et c'était un lieu où il y avait un, un grand chêne ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est tout à fait euh, justifiable pour ce type de restaurant-là. Par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi un restaurant récent choisirait un nom aussi simple que ça. Par exemple, si j'ai envie d'ouvrir une pizzeria, je vais pas l'appeler au bouffeur de pizza. Je vais trouver un nom un peu plus euh, sophistiqué, un peu plus recherché. Après, il y a chacun de choisir euh, ses idées, hein. je veux dire, moi je, je n'impose rien, je parle juste de mon propre avis. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu les idées que j'avais dans la vidéo que j'ai faite sur les nouveaux noms de régions, euh, quand je parlais de lalsace lorraine champagne ardenne euh, quand on a décidé de choisir Grand Est, que je trouvais pas du tout original comparé à Akali, par exemple. Non mais c'est vrai, quoi, un mec qui va ouvrir un restaurant de voilà un peu axé sur le poisson, qui se dit « Tiens, je vais trouver un nom, il faut que ça corresponde à ce que je fais, mmh, je vais l'appeler euh, au pêcheur, tiens. » Ça, je suis sûr que personne ne l'a donné ce nom-là. puis ça parle bien aux gens. Qu'est-ce que t'en penses, Dédé Un propriétaire d'un petit restaurant dans un village, lui ce qui va l'intéresser, c'est d'attirer une clientèle locale. Donc, il en aura rien à faire hein, d'un nom original qui pourrait être connu dans toute la région. Euh, voilà. Il pourra peut-être éventuellement euh, attirer certains clients extérieurs, mais... mais... Principalement, ça va être le but, ça va être de fidéliser des clients de manière locale. Donc un restaurant qui s'appelle à l'arbre vert, juste dans un village, c'est pas grave. Et, tant qu'il y aura Dédé, Gégé et Robert qui vont venir manger au restaurant, euh, c'est cool. Ils seront contents, ils connaissent le restaurant, hein, on va bouffer à l'arbre vert. Après, je pense qu'un restaurant qui veut se faire connaître de manière régionale ou nationale aura peut-être peut plus de chances de se démarquer avec un nom un peu plus original. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des restaurants qui ont des noms très classiques qui sont aussi connus parce qu'ils sont connus depuis longtemps, ou alors simplement parce qu'ils font de la bonne bouffe. Voilà, donc moi j'aime bien me décarcasser pour essayer de trouver des noms un peu originaux, euh, qui aient du sens, dans l'éventualité où je créerais un jour un restaurant, ou alors une entreprise, ou alors avec ma chaîne YouTube, code Mu. Moi j'ai vraiment essayé de trouver quelque chose qui ait du sens, qui interpelle les gens, qui soit original. C'est vrai que ça m'aurait déplu et que ça aurait été bizarre si j'avais simplement appelé ça euh, langue française rigolote, où il y a de l'humour derrière la langue française. C'est un peu moins cool. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, pour les noms d'entreprise parlons-en, parce que, je veux dire, il y a un problème, moi, souvent, sur mes tournées de facteurs, je découvre des noms qui sont, voilà, je veux dire, les mecs se sont pas cassés le cul pour essayer de trouver un nom original. Attends, je veux dire... Transport carton 67 C'est pour ça que les mecs sont obligés de rajouter le numéro du département, le nom de la région, le nom de la ville, encore quand c'est le nom et prénom de la personne, ça, je comprends, je trouve ça assez personnel. Placard en bois d'Alsace, Gérard Schmitt. Ça rajoute à petite signature, un peu comme un cabinet d'avocat ou un cabinet de notaire. Service d'entretien pour joindre l'étanchéité de climatiseur de morgue, Jean-François nuss 67, Rhino, Alsace. Mais alors je ne comprends pas pourquoi. Europe 2000 Pourquoi Pourquoi Pourquoi 2000 Parce que vous avez créé l'entreprise en 2000, c'est ça Et après les autres années ça compte pas Je ne comprends pas. Parce qu'on est rentré dans le troisième millénaire. Oui, le troisième millénaire, pas le deuxième, hein, parce qu'on est de, de 0 à 1000, c'est le premier. De 1000 à 2000, c'est le deuxième. Et de, après 2000, c'est le troisième. Donc je me trompe pas. Je ne comprends pas ce manque d'originalité. Mmh. Ben, c'est un peu comme les restaurants, en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là euh, s'en foutent d'avoir un nom. Euh, qui, euh, voilà, qui est de la gueule qui claque, qui, qui serait connu euh, euh, dans la France entière dans le monde entier partout sur internet sur les réseaux sociaux etc leur but c'est que le nom soit facile à retenir pour que le bouche à oreille fonctionne facilement parce que c'est clair si vous êtes suédois par exemple et que vous arrivez en France et que vous voulez créer votre entreprise de pneus et que vous l'appelez bah, votre client satisfait il conseillera son pote d'aller chez europe 2000 parce qu'il se rappellera pas du nom de votre entreprise. Voilà, j'avais rien d'autre à vous dire de plus. Je trouvais ça simplement amusant de faire une petite vidéo sur ce gros problème que j'ai avec les noms d'entreprise. Je sais pas ce que vous vous en pensez, si vous êtes plutôt à vouloir choisir un nom original, ou si vous êtes plutôt à vouloir choisir un nom qui sera efficace de manière locale, ou alors si vous avez simplement envie de nous partager les idées de noms que vous auriez pour un restaurant ou pour une entreprise dans votre imagination, dans vos rêves les plus fous. Je vous invite à lâcher tout ça dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo un peu plus personnelle, et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié et à partager sur les réseaux sociaux de l'espace intersidéral. Je vous dis à très vite et à plus sur Code